C'est moi qui joue là. Bonjour, bonjour. Oh là là. C'est pas très gentil ce truc. Bon bah ça commence bien. Ah oui, c'est pas gentil du tout. Qui c'est que ça Ok, je sais pas dans quel jeu je me suis lancé là, vraiment. Ah, mais c'est des mecs. C'est des mecs, genre. Vous avez vu Ah, oh, trop chelou. Je crois qu'en gros, le jeu c'est. Il euh, y a un gaz toxique qui est dehors et euh, qui. Enfin, euh, qui. Contamine un truc, bah cette maladie chelou là Ah, attrape-lui les couilles, attrape-lui les couilles Putain, il l'a pas fait Mais je suis sûr il serait parti en courant, tout le monde a mal au cou Artyom, moi, Coucou Kan Oh là c'est la fouine Bon bah coucou la fouine Alors est-ce que je joue le même mec que j'ai vu au début Ou est-ce que je suis une nouvelle personne Et on a juste vu un flashback de quelqu'un d'autre Le jeu est pas dégueu, hein, pourtant il est pas tout récent oh, Oui c'est important un hein, briquet, franchement t'as pas d'autre chose à foutre Salut toi Comment vas-tu Ça va, il se nettoie les aisselles, tranquillement. C'est ce qu'il y a de meilleur. Oh, un mannequin Oh, une arme C'est ça que je veux, mon gars. Le bâtard Oh là là Et on prend la bâtard, je m'en bats les couilles ah Kenji, ah ouais, putain j'ai chante t'as coupé tes cheveux Ok, lui c'est le gros cutard Ça c'est magic, regardez Salut Mouloud, putain, ça me donne la dalle Bon, pas trop remarque Donc je vais vous expliquer, alors en gros Le mec, le pirate là, il s'est fait capturer par eux Parce que en gros il voulait euh... Ouais, il voulait faire la paix avec les sombres Comme elle vient de le dire Mouloud là Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'on soit gentil avec les sombres Mais il a engagé le sniper, l'autre, pour tuer le sombre Quand même, même si on le veut pas Et c'est elle la sniper, putain, ta gueule Bon bah, let's go pour Paris, hein. enfin Petit vlog. Arrête de m'appeler mon lapin. Je te mettre un chassé dans la tête, toi. Tiens, je peux pas sortir mes armes et lui tirer dessus. On peut pas du tout. T'es pas réaliste comme jeu. Ah Ça se mange, ça non Tiens. Elles sont rentrées dans le plafond, les araignées. Et bah, il est pas très beau, lui. C'est un jeu d'horreur ou quoi, cette connerie Putain, mais dans quoi je m'embarque à chaque fois, je sais pas dans quel jeu je joue. Elle m'énerve, elle. m'énerve à ah, Je voulais grave aller dans l'autre sens Elle m'a trop détruit mon moral Ça c'est gentil ça se trouve Ça c'est gentil Non Mais moi j'ai pas confiance Il y a l'autre truc qui va nous choper les couilles là Encore des araignées Regarde elle rentre dans le plafond Hop Disparition Arrête de Mais gros maintenant, Mais, mais c'est toi qui m'appelle mon lapin aussi Je me contrôle plus quand on m'appelle comme ça Je fais pas exprès Tu me le mets au dessus de ma tête Je peux pas ne pas regarder Je vais pas faire ça Non on est d'accord Cette vue est mieux Ah sympathique Ça donne envie d'arriver là Mais c'est Paris C'est l'arc de Triomphe comme vous pouvez le voir ça c'est la tour Eiffel, un peu tordu depuis le temps T'as l'air sacrément con quand tu cours on dirait les meufs avec les jambes en X What wow, mais en fait je suis vraiment dans un univers fantastique Moi en fait je pensais que je jouais dans un monde normal ah Ok ça pue du cul Mais il y en a combien de votre truc de... Ah c'est un bébé sombre Et du coup moi je le tue ou pas moi j'ai pas envie de le tuer, j'ai pas envie de te tuer gros Regardez moi ça, c'est un fœtus, il a l'air trop gentil Mais arrête d'essayer de lui tirer dessus, regarde moi comment il a l'air mignon, c'est Kiriku Je peux pas le soigner Regarde moi comment il a l'air d'être en détresse le pauvre Soigne-le, soigne-le Ah c'est une sale gueule quand même Ok j'aurais peut-être dû le tuer <rire> Ah je crois que c'est, je me rappelle de mes souvenirs mon plus beau souvenir quand j'étais ébloui en haut d'une antenne. Putain, ça a géchant, les pigeons. Hein. Putain, c'est pas très beau. Ils ont un bon petit boulin, hein, les sombres. Oh, c'est le petit qui a survécu. OUI oh R Führer, oulala. Ça, ça part dans un bail nazi. C'est <rire> vraiment des nazis. Félicitations. Wesh. Lui, j'ai vraiment envie de le tuer, lui. Regardez, ils ont le bandeau comme les nazis, vraiment. Parle-moi autrement, toi. Oh oui C'est ça qu'on aime. Oh oui, rébellion Allez, enculé de nazis, va dans les chiottes. Putain c'est un bon lui il a dit qu'il allait... En gros lui il a dit qu'il allait Alors... se livrer... Il euh, y en a un qui s'est fait tuer parce qu'il les a insultés et lui il a dit qu'il allait se livrer et il les a niqués. Et lui il a l'air gentil lui c'est un résistant je l'aime bien. C'est l'anus d'un sombre. On va donc vérifier ce qui se passe à l'intérieur. Et moi j'y vais la tête la première, je suis vraiment un abruti Je fais un salto. Je respecte rien. Donc c'est vraiment un camp de concentration il vient de le dire. Et un tunnel. Et je danse. D'accord. Ah d'accord. Wouah d'accord Ah mais putain mais je l'avais pas vu l'échelle de Et moi tu me le... Ah ouais d'accord tu me abandonnes Ah mais là je peux monter par contre Ah il le tape avec une pelle <rire> On dirait une direction de code for comme comment je fait Oh non il le tape avec une pelle Attends moi je dois faire quoi j'ai pas compris Hein Ok Ça tue Tiens je fais ça je sais pas s'il faut le faire mais je le fais On peut pas les libérer Je peux pas libérer putain Oh bon système Ok donc mon pote là, maintenant que j'ai dévissé l'ampoule, il... c'est un hacker, c'est un hacker professionnel, c'est Anonymous. Par contre là, il va falloir que tu bouges ton trou de balle Ah non, c'est bon, il peut pas venir. Ok. Ok, toi tu crèves en silence. Oh, nice Ah, ça j'apprécie, c'est mieux qu'un couteau de lancer ça mon gars. Attends, wesh, c'est quoi ce pistolet en carton Mais c'est un pistolet en carton C'est terre des étincelles mais oui, mais il est trop chaud mon collègue aussi Mais j'ai rien à faire en fait Je peux dévisser les impôles Mais voilà, j'ai la bastarde J'ai la bâtard C'est ça qu'il fallait que je l'ouvre Ah non, c'est ici que je dois l'aider D'accord Oui, oui, il y a tous nos copains qui courent Il y a tous nos copains qui courent Des déballe Ah c'est vraiment un truc nazi, bordel et là, ils disent euh, Swan the voice, Swan the voice, Swan the voice, et au lieu de dire ah, Hitler, Hitler, là. Ah, les deux prisonniers en fiche, c'est nous. Ah putain, on est trop chaud. Il est trop chaud. Oh, shit. Wow. J'ai eu peur pour mes jambes. Oh my god. Mais il est trop chaud, mais moi je fais rien. On se croirait moi dans Fortnite avec mes potes. Oh carte Laisse-moi le conduire, s'il te plaît, laisse-moi le conduire. Tiens. Allez <rire> le mec, il s'est rendu, je l'ai niqué. D'ailleurs, si vous avez des jeux en solo cool pour moi, ça m'intéresse énormément. Parce que je suis pas tout le temps avec mes potes et des fois, j'ai besoin de rattraper une vidéo. Ouais, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps moi qui fais la courte échelle, bordel de merde. Et moi, jamais on me la fait. Hein. Et comment je vais l'aider maintenant Ils viennent de choper mon pote, bordel de merde Ok, nice mes patas nice mais Wow, la violence de ce gun Hello <rire> C'est quoi ce bordel <rire> Allez mon gars, ça te fait du bien ça Et ça mon ami, ils sont cons les bottes hein putain Ah, petit passage Magnifique Oh <rire> Misquine l'araignée <rire> Elle s'est la gueule. Oh putain, il est sacrément gentil, mais il a une putain de tête de cul. Hein. Non, lui, je veux vraiment le sauver, laisse pas mourir. Je veux dire qu'au début, j'ai juste pas voulu tirer sur un bébé Kirikou qui sautait partout, qui avait l'air gentil, mais qui avait une gueule d'alien. Oh non, oh, ils vont tuer mon copain. Ma mère est une pute. <rire> mais il dit vraiment ma mère est une pute. Hein. <rire> tu me vois là tu me vois plus, tu me vois là Tu me vois plus. Aïe aïe aïe, ils m'ont vu là. Tu peux pas m'avoir. Ok, désarmé. est Bon, ils m'ont fait bobo quand même. Tu vas arrêter de me tirer dessus, toi, par contre. Moi, je te le dis. Parce que moi aussi, je peux te tirer dessus. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, tu veux quoi Ah, c'est par là que ça s'est ouvert, c'est par là que ça s'est ouvert. Ok, génial. On prend les notes. C'est quoi ce truc C'est une clé Y'a pas une porte que je peux ouvrir qui était verrouillée C'était là, putain, mais je vois pas les endroits où ça s'ouvre. C'était quoi ces conneries C'est quoi ce truc là qui m'a explosé à la gueule Oh putain, il m'a fait par le casque. Ah putain, je pouvais passer, putain, j'ai failli me rebarrer et faire un tour. Allez, on va sauver notre pote Non, non, non, me... on va sauver mon pote. Trop con le mec il se fait poignarder d'un côté Mon collègue je t'ai sauvé Comment je le sauve Oui Oui je l'ai sauvé Yeah A mort les fachos à mort les nazis Allez allez allez On se On se bro On se taille ah Est-ce que Vous voulez la suite de ce jeu Bien sûr que je peux vous le faire, ça m'a plu. Donc quand vous voulez, je vous fais la suite de ce jeu. J'espère que ce jeu vous a plu et que vous avez kiffé en tous les cas. C'était Helazion wow. et ça va bientôt continuer. Bisous